<rires> Adoptions comme ça. Et balé, ngo ingo. Beau, Luca, cana, boigna, ingo. Et ngo ngo boigna, ingo. Et balé, ebana, maï, boigna, ngo Et Et là, on prend des paguets, et puis on va on commence à ramer. On est au musée euh, qui, qui où on conserve la mémoire euh, de l'Afrique, et particulièrement du Congo. Ici, on a une palette assez large pour des différentes régions du, du pays. Le Congo, c'est grand, euh, ça fait 80 fois la, la, la Belgique. Donc, euh, et du coup, Ici, on a une, une grande diversité. On trouve la documentation nécessaire qui permet de comprendre certaines choses pour être précis dans son propos et dans son, son, son, son regard. Quand on dit des choses, pour que les choses soient beaucoup plus vraies, Donc, on a des éléments qui rappellent par rapport au vécu, parce qu'il y a une différence entre la vie d'aujourd'hui et les souvenirs des choses, des, des pré J'ai quitté ma, mes parents, j'avais 5 ans. Euh, bon, c'est tôt, on dira. Euh, mon père voulait que j'aille étudier. Il ne voulait pas que je ressemble à, aux enfants des villages. Disons, les enfants des villages, en fait, les activités, c'est la pêche et la chasse. Parce que mon père aussi, il était, il était chasseur. Donc, il chassait aussi. Et quand tu vis dans les villages, tu commences à chasser ou à pêcher, tu attrapes les animaux, tu attrapes les poissons, tu les vends ça te de l'argent et puis tu n'as plus la nécessité d'aller à l'école parce que en fait, les gens ils disent ils vont à l'école ils étudient pour gagner de l'argent et si tu peux déjà gagner de l'argent tu vois c'est beaucoup plus facile de ne plus aller à l'école mais mon père aussi il était chasseur mais il était aussi enseignant il enseignait et il ne voulait pas que je puisse ressembler à, aux enfants il voulait que je puisse étudier et du coup il a décidé de m'envoyer avec un oncle au, à Kinshasa pour aller et, et, et étudier je crois que pour un enfant ou un adulte, on devient ce qu'on voit, on devient ce qu'on mange et on devient aussi ce qu'on entend. Je me rappelle quand j'étais enfant et j'aimais regarder les couchers de soleil. Et en Afrique, les couchers de soleil sont magnifiques, surtout au bord du fleuve. Et c'est très, très beau. C'est comme une sorte de peinture, une sorte de tableau qui va à l'infini. Et ça vous permet de, de, de, de voyager à travers. ces, ces... C est, c est ces couleurs. Je crois que ces couleurs sont imprégnées dans ma mémoire et que des fois, quand je peins, j'ai cette sensation de bonheur et que j'essaie de transmettre à travers mes, mes albums. J'ai une histoire qui m'attache avec l'eau dans ce sens où quand j'étais enfant, j'avais peur de l'eau. Donc j'ai pensé un jour que j'allais mourir dans l'eau, j'allais me noyer et tout ça. Donc j'ai pensé, j'imaginais déjà comment je devais être étouffé. Et ces sensations-là, ça me faisait un peu peur. Et du coup, j'ai décidé d'apprendre à nager ce que j'ai fait. Et maintenant, je nage très bien. Bon, moi, je suis sûr que si je tombe dans l'eau, je sais nager. Et puis, j'ai commencé à écrire des histoires sur l'eau. Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même une histoire intéressante à, à, à raconter par rapport à ces populations pour montrer qu ce qui se passe là-bas par rapport à d'autres techniques de pêche qu'on peut trouver dans, dans, dans le monde. Et que c'est assez original, pêcher sur les des échafaudages avec des grands nains Aujourd'hui quand on est en Europe les enfants quand ils vont ils pensent que les poissons viennent donc des supermarchés Disons, dans des bois de conserve ou des sardines, ils pensent que non, c'est là où on vient du poisson. Mais ils ne savent pas que non, il y a toute une activité qui est derrière. Et donc ça, ça leur permet d'aller au-delà. Il y a l'histoire qui est là, donc il y a la vie de tous les jours. Il y a aussi la dimension artistique, la dimension culturelle. Et donc on est à plusieurs, euh, on est à plusieurs niveaux. Et donc ça permet aux enfants de s'enrichir euh, mutuellement au niveau de l'information, au niveau de la représentation aussi. Quelle est, quelle est la représentation pour aider de l'Afrique, comment ils voient l'Afrique, donc euh, comment ils voient l'Europe. Parce que les enfants là-bas aussi ils posent des questions pour savoir comment les enfants vivent là-bas. Et ceux qui sont ici posent la question comment les enfants vivent de l'autre côté. Je crois que les enfants, ils ont juste besoin d'une chose qu'on leur dise la vérité. Bon, au niveau des, des, de la technique, je, je commence par des, des donc euh, qui sont des dessins faits en noir et blanc. Mais je pars souvent de mes, mes carnets des, des voyages. Qui sont très importants. Je vais vous montrer quelques-unes. Euh, J'utilise donc euh, mes, mes carnets comme euh, des de, de sources euh, d'inspiration. Dès que j'ai fini avec mes carnets de voyage, j'ai des carnets aussi qui où je développe l'histoire, donc avec les, les textes et les images. Attends, je vais vous montrer ça comme ça. En fait, j'ai une histoire que je raconte avec les. Donc, je commence par les images. Mm -hmm. Et puis les textes, je les mets ensuite. Donc c'est les images qui racontent l'histoire, en quelque sorte.